Bah c'est vrai que je disais toujours pitch-out mais en fait en anglais c'est pitch-out hein. C'est vrai On est vraiment des connards Salut à tous et à tous ici César Aujourd'hui on est sur Epicube on va faire du pitch-out <rire> Tu sais en faire du Bedwars Bah je savais en faire après euh... Ok c'est bon Bah c'est bon donc on est au même, on est au même niveau alors <rire> Dis toi que Buddycraft ça doit être la dernière fois que j'ai joué à Minecraft hein. Après euh... bah j'ai rejoué là récemment mais sinon ouais, ouais bah oui bien sûr Bon on n'a pas fait de Bedwars sur Buddycraft mais <rire> Oui mais donc du coup les Bedwars c'était encore avant Bah ça fait un an et demi en réalité euh, c'est pas si vieux que ça hein. Ok donc comment ça fonctionne déjà Déjà, il y a ça et Déjà, faut, faut. Oublie pas que c'est version One Cube donc à tous les coups ça doit être très bizarre. Mais bon, déjà, il euh, y a ouais. les items, c'est pas mal. Ouais, armurier, des armes, bien sûr. Ah, j'ai couvert le lit, bon, euh, ça fera pas non plus un ah, truc Ah, attends, ouf, on a mais... du fer, qu'est-ce qu'on peut faire avec du fer Il y en a rien à péter de ce que je raconte. Si, <rire> si, j'ai entendu. <rire> Nickel, rouel oh, Putain, c'est 8 iron. C'est ça le problème, et si tu meurs, bah. Ah ouais tu les amis pour rien quoi, t'es vite iron. Mais c'est ça en fait, ça, ça me démoralise de payer... Oh, il y'a des rouges qui viennent sur nous, là Bah bravo, on va les pousser alors, ils sont où Euh là Bah attends, tu sais quoi, je vais acheter une épée. Hop, une épée en fait <rire> Il est où Il est mort. Est-ce qu'ils ont protégé leur lit, les rouges J'ai pas l'impression, hein j'ai l'impression qu'ils veulent surtout euh, rush vers nous. Eh bah qu'ils viennent, qu'ils viennent, ils ont déjà une armure en fer... Ah, t'as une bonne épée. <rire> <rire> le, mec, le mec il me met dans la sauce, vas-y, passe devant, t'as une bonne épée, fais gaffe, hein, il approche. Hein. Grave. Par contre là je peux plus monter. Hein. Je suis Moi, désolé, j'ai stressé, voilà, je te le dis, j'ai stressé, je... je suis dans la merde. Oh il arrive Oh là il est tombé. Ah, <rire> dulos là. <rire> Hop, toi aussi t'es mort. <rire> Et voilà. Ok, je récupère ah, mais de l'or. Ah, c'est pourquoi ils ont une armure en fer. Sur les îles, là, il y a pas des items intéressants Euh, Ouais, justement, j'ai récupéré vraiment. de l'or. Non, c'est de l'or. Donc je pense que c'est ouais. Donc, euh... diamant, ça doit être au centre alors. Oh, je peux casser leur lit Je peux casser leur lit Bah, Vas-y, go, go, go. Je me sacrifie. Ouais, non. Merci, toi. Non, il faut utiliser une TNT pour casser le lit. Non, ah non. Sérieux Mais oui. Fais chier. Serveur de, de en merde. Tu peut en faire une si tu veux. <rire> Vas-y, je veux bien. <rire> ah super, merci. Oh. Ça c'est quoi Bon bah faut de la oh. tenter quoi. Ils ont rien protégé. Oh ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oh. Ils sont là. Mais ils sont des villes c'est pas possible. Mais ils sautent dans le vide, mais ils sont. Ils sont fort, parce que... Ok mec. Oh là sur nous, oh. sur nous. Ils sont où Jaune, jaune. Fais gaffe. C'est pète. Ok, on protège. Oh bien vu. Par contre ouais, on a les rouges et les jaunes maintenant. Alors ça c'est chiant. Hein. Ouais, ça passe, tous les côtés. Viens on fait les rouges, viens on fait les rouges, viens on fait les rouges, viens on y va. Faut que tu viennes C'est bon c'est bon je suis ah, pas es... mort Ah t'es là-bas Ouais, il y a les jaunes qui assaut aussi j'en profite Qui assaut où euh, chez eux Ouais Oh non Oh non ah. Ah. C'est bon ils ont détruit leur lit je crois Bah viens, viens tuer les rouges Grave grave grave, mais il y a les jaunes en plus là, c'est le moment de tuer les jaunes Y'a un jaune là, y'a un jaune, y'a un jaune, y'a un jaune Oh la punaise, ça tue... il fait mal ça Oh bien joué Bien joué Oh l'autre il vient, il revient, il revient, Ah putain Ah oh, punaise, je vais mourir Yes C'est bon Bien joué Yes Contre <rire> chez nous euh, Grave Il reste plus que nous et les jaunes en fait hein. Ah bah oui bah, en fait, euh, ils vont, vont assaut nous direct <rire> C'est ça C'est pour ça que je me demande si je dois pas les contourner en attendant Oh euh, bah si tu veux Oh non merde merde, merde derrière ça. moi derrière moi ils reviennent Oh fuck Oh non Attends Oh, oh. C'est quoi Non Euh c'est la merde Mais Ils sont non. là ils sont là ils sont là Ils sont là Oh putain Un okay. qui est mort Oh fuck Ils ont pas pété le lit Ils ont pas pété le lit Ils ont pas pété le lit tu sais quoi Je vais acheter des blocs oh non. je vais recouvrir. Non non il, il est dedans là, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Il est dedans ouais. Il est où Il pète le lit, il pète le lit, il pète le lit. Oh non <rire> T'es où toi Ah t'es là, regarde Je euh, te vois. Euh, t'es où toi Regarde bien. Je te vois pas. Si si, regarde bien moi Attends. je te vois. Tu chauffes. Mais non mais je te vois pas, il y a du monde de partout quoi. Alors un indice, Merde, je suis pas je là sens. où il y a tout le monde. C'est pas possible. Et je te vois tout en continu, c'est-à-dire que tout le temps je te vois. C'est pas possible, je suis mieux ou quoi Ah oui, je suis mieux, c'est vrai. Ah tu chauffes, là tu chauffes, tu chauffes. Ah oui là tu chauffes. Là, là je refroidis, je suis Ah là tu pas... chauffes, tu chauffes, tu chauffes Mais je chauffe dans toutes les directions Allez un indice, peu importe où tu vas, tu chauffes de la même façon. T'es en bas Oh le mec il est en train de voler si ça se trouve C'est pour ça que je te trouve pas <rire> Ouais on va faire un vlog-party putain comme à l'ancienne Oh non Non mais non ah Bon bah voilà dès le ah. début, hein. il faut que tu gagnes. Mais oh non <rire> Non mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas de chance Mais pourquoi j'ai pas de chance <rire> Je me envie de... Putain j'arrive pas à courir, ah ça y est. Voilà. Donc là, je t'explique, j'ai vu le skin d'une meuf et j'ai été déconcentré comme un mec de 13 ans <rire> Ça vient sur moi. Non. Putain, mais putain oh. Mais ce jeu de merde <rire> Mais est dans un coup Il est vachement long l'écran. Toi, t'es déjà, déjà dans le jeu Non, non, non, l'écran est noir. Pareil Ah toi aussi C'est bien beau c'est sympa C'est bien beau Ah sympa, hein. bien beau. Ah il ah. ah, y a un bateau Oh et en plus il navigue